Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Petite surprise, hier soir, iOS 14.5 est de sortie et on dirait bien qu'on est sur une mise à jour majeure. Grosse nouveauté en perspective, pas mal de nouvelles choses, du déverrouillage, je vous explique ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti Allez, c'est parti donc pour cette première bêta iOS 14.5. Pas mal de nouveautés, tout juste après la sortie de iOS 14.4. Et vraiment, beaucoup de choses à dire sur cette première bêta développeur. Attention, on n'a pas encore de public, mais ça va tout de suite arriver. On part dans les détails. Pour cette première nouveauté iOS 14.5, on va donc se diriger dans Réglages et dans Accessibilité. Ici, on va pouvoir donc activer le mode Écriture avec Siri. Et on va retrouver un peu plus de flou, un peu plus de discrétion. tel que l'on trouve actuellement avec Siri vocalement. Maintenant, lorsque vous allez faire apparaître votre clavier. Ça sera un peu plus flouté. Ça sera vraiment plus discret lorsque vous allez écrire à Siri. Cela peut être vraiment utile pour les personnes malentendantes ou pour ceux qui aiment écrire à Siri plutôt que de lui parler. On continue donc les amis, on est toujours dans accessibilité et ce fameux contrôle vocal que tout le monde attend avec impatience. Eh bien aujourd'hui on voit que Apple travaille dessus, ils ont rajouté quelques langues, l'anglais canadien et l'anglais australien. Donc on sent que ça arrive, ça va pas tarder, je vous tiens au courant dès que la langue française apparaît dans contrôle vocal. Allez c'est parti donc iOS 14.5 en réserve plus d'un et là ici on va parler du forfait 5G vous savez que si vous étiez sur un forfait 4G ou 5G votre forfait 4G prenait le dessus maintenant avec iOS 14.5 c'est terminé le forfait 5G prendra le dessus sur le 4G alors on continue pour ces mises à jour iOS 14.5 si vous vous rendez donc dans réglages vous allez voir qu'il y a des petites choses qui ont changé mais assez sympathique. On va tout de suite se diriger sur général. Et lorsqu'on se dirigera sur mise à jour, vous allez voir qu'il y a eu des petits mots, des petites phrases qui ont été rajoutées. Et les voici Votre iPhone est à jour et contient tous les derniers correctifs et améliorations liés à la sécurité. Dernière vérification aujourd'hui, à 16, 40. On va appeler ça la petite touche d'Apple. On continue. Alors voilà, ça y est, Apple dans iOS 14.5 va nous donner la possibilité de déverrouiller notre iPhone malgré notre masque. Et ça, c'est franchement génial. Mais pour utiliser cette fonction, il faudra avoir obligatoirement une Apple Watch à son poignet. Cette fonction pourra être vraiment utile pour les personnes en situation de handicap visuel qui avaient beaucoup de mal à déverrouiller leur iPhone. Et là, je trouve cette fonction franchement super utile aussi bien pour les masques. Voilà pourquoi je marque dans le titre mise à jour majeure car aujourd'hui, si vous avez si vous avez donc une Apple Watch et que vous avez votre iPhone, vous avez un masque, des lunettes, une casquette, et eh bien l'Apple Watch va déverrouiller votre iPhone sans problème malgré votre masque. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Apple a enfin décidé que dans iOS 14.5, on puisse déverrouiller son iPhone avec un masque, des lunettes, une casquette. Attention, puisque avec cette fonction, apparemment, on peut pratiquement être complètement caché et déverrouiller quand même son iPhone. Donc, on se pose des questions côté sécurité, mais on est sur une première bêta. Certainement que Apple va faire le nécessaire. Côté Apple Watch, je pense qu'on commence à partir d'une Apple Watch série 3 et vous allez pouvoir en fait l'activer dans réglages. Face ID, et vous aurez donc activé le déverrouillage avec l'Apple Watch. Je vous montre ça tout de suite. Donc je verrouille mon iPhone, je suis avec des lunettes, je suis avec une casquette, je suis masqué. Et regardez, 17h10. Je reçois un petit tap sur ma montre, et mon iPhone peut se déverrouiller sans aucun problème. 17h10. C'est assez impressionnant, c'est très rapide. Et regardez, fichier. C'est efficace. Donc, le déverrouillage maintenant avec le visage pratiquement caché, c'est faisable avec notre Apple Watch. Ça, c'est super génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle nouveauté sous iOS 14.5, les amis. C'est le top du top. Je vous refais l'exemple. C'est un peu le procédé que l'on a déjà. Si vous possédez un iMac, vous êtes capable de déverrouiller votre iMac grâce à votre Apple Watch. Ils l'ont fait sur iPhone. C'est vraiment génial. Regardez ça. Petit message sur la montre et on peut déverrouiller. Grosse mise à jour de ce côté-ci, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du déverrouillage via votre Apple Watch. D'autant plus que certaines personnes aveugles, certaines personnes malvoyantes se plaignaient d'avoir des problèmes de déverrouillage avec une Apple Watch. Maintenant, vous allez être capable de déverrouiller votre iPhone sans vraiment avoir besoin d'aller regarder votre iPhone et ça, c'est plutôt génial. On continue les amis. Alors, la manette maintenant, la DualSense, est maintenant accessible en Bluetooth et correctement reconnue par l'iPhone. Donc, les joueurs, vous allez vous régaler possibilité maintenant de jouer en toute accessibilité avec vos manettes. Donc, à vos manettes. L'application podcast, elle aussi, a été rajeunie à la mode iOS 14.5. Pas mal de nouveautés. Ici, on peut voir que ça a été reclassé par catégorie. Plutôt sympa. Écoutez ça. VoiceOver activé. Illustration. Classement. Illustration. Culture et société. Illustration. Actualité. Illustration. Humour. Illustration. Éducation. Illustration. Art. Voilà donc ce que j'ai relevé pour cette première bêta iOS 14.5. De belles vraiment nouveautés, de grosses nouveautés même je trouve par rapport à ce tout nouvel iOS qui vient de sortir. On va attendre bien sûr patiemment les nouvelles qui arrivent. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, venez nous rejoindre. Plus de 55 500 abonnés les amis, je vous attends. Et on se dit à très vite pour une prochaine mise à jour iOS bêta. Salut à tous